Vous en avez déjà sûrement entendu parler sous le nom de Fugu et peut-être vous vous êtes demandé si ça valait la peine de risquer sa vie simplement pour manger du poisson. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un poisson comme les autres mais il a la particularité de pouvoir se mettre en boule dès qu'il sent en danger. Donc il peut mesurer jusqu'à 4 fois sa taille. Une autre de ses spécificités, c'est qu'il a du poison dans certains de ses organes, donc on peut le consommer, mais s'il est mal cuisiné, on peut en mourir. Son poison est 1200 fois plus puissant que le cyanure, et chaque année une dizaine de personnes meurent à cause de ça. Le poison de ce poisson libère une toxine qui s'empare en fait du corps de la victime, et euh, qui neutralise tous ses organes vitaux. Donc en fait, si tu es un jour empoisonné par ce poisson, ça va te paralyser, ça va t'empêcher de crier, et tu vas mourir lentement dans d'atroces souffrances. <rire> Cet été je suis retourné en Corée du Sud Donc là-bas ils appellent ça le BOGO Et euh, je me suis dit c'est l'occasion d'essayer Donc je suis allé dans un restaurant spécialisé pour ce genre de plat Et je l'ai mangé sous forme de soupe Donc au début j'avais une petite appréhension Puisque je me disais ça va peut-être être le dernier repas de ma vie Mais d'un côté je me disais c'est la seule occasion d'essayer Et il faut vraiment que je le fasse un jour Alors c'est un plat qui coûte assez cher en général puisque euh, les cuisiniers ont une grosse formation pour pouvoir savoir le cuisiner, ça prend des années. Donc là on l'a trouvé à un bon prix. Je suis allé dans un restaurant, je suis allé manger avec ma copine. Donc euh, là on était assis sur la table basse. Il y a la serveuse qui arrive, qui commence à poser les mets et qui arrive avec euh, la soupe. Donc là j'étais me... un peu en stress. Je me disais qu'est-ce que je fous là Je repense, est-ce que ça valait la peine d'essayer Est-ce que ça en valait le risque ouais, je vais te fermer, si Et Franchement, ouais, ça en valait la peine, c'est vraiment un plat magnifique, c'est juste euh, délicieux et moi qui aime pas trop le poisson ou les fruits de mer en général, ben là ça n'a pas du tout le goût de la mer en fait c'est un poisson un peu différent et euh, donc malgré mes appréhensions, ben c'était juste magnifique je comprends pourquoi les gens trouvent ça délicieux et j'en remangerai bien à nouveau Or là j'étais chaud, j'étais sur ma lancée je vois qu'ils servent un alcool fait à partir de ce poisson dans ce restaurant. Donc je me dis, allez, je vais, je vais essayer, c'est l'occasion. J'étais parti, donc j'en commande un verre. Ça m'a coûté au Shannon, donc ça fait euh, environ 4,50 euros. Donc là, je reçois le verre, c'est un alcool euh, qui te sert chaud. J'ouvre euh, euh, le verre et je vois qu'il y a deux nageoires qui se battent en duel à l'intérieur. Donc là, j'ai fumé du crâne en fait. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça et Puis j'ai senti l'odeur, vraiment, ça sentait pas du tout bon. Ça ne donnait vraiment pas du tout envie, tu peux me croire. Et euh, donc là j'ai goûté en fait cet alcool et vraiment c'était dégueulasse. Je recommande à personne, c'était immonde et plus jamais j'en bourrais de ma vie. Plus jamais. Bon, ce que je retiens de cette expérience culinaire, c'est que ça valait vraiment la peine d'essayer. J'encourage tous les gens qui vont visiter le Japon ou la Corée d'essayer ce plat, donc le bogo ou le fugu. Par contre, ne goûtez jamais cet alcool, vraiment c'était dégueulasse et ça vaut vraiment pas la peine d'essayer.